Arrêt du tabac, le seul conseil que je donne aux indécis. De temps à autre, j'ai au téléphone des fumeurs qui veulent arrêter de fumer mais qui hésitent à investir dans mon programme de sevrage tabagique en ligne. Lorsque je vois qu'ils sont trop hésitants, je leur donne un seul conseil. Essayez à votre manière. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'être accompagné, essayez d'arrêter de fumer tout seul. Appelez Tabac Info Service, collez-vous un patch et attendez que le temps passe. Et quand dans quelques mois, vous aurez rechuté, vous aurez toujours votre patch ou vous aurez toujours autant envie de fumer, eh bien repassez-moi un petit coup de téléphone parce que ce n'est pas normal. Si quelques mois après avoir écrasé votre dernière cigarette, vous avez toujours autant envie de fumer ou n'importe quel autre critère que je viens de vous citer, considérez que votre arrêt du tabac a échoué. Et vous verrez que lorsque la vie va vous mettre face à une épreuve, avec une mauvaise nouvelle, un décès, une rupture, un licenciement, ou une tentation trop forte, eh bien vous allez vite retomber dans vos travers. Alors si vous voulez vous convaincre de l'utilité de mon programme Tabac Libération, commencez par arrêter de fumer tout seul, et si ça ne marche pas, ou pas totalement, eh bien ouvrez-vous à la possibilité de vous faire aider, vous verrez qu'avec le temps, vous allez forcément rentabiliser votre investissement.